Bonjour Tiro, peux-tu nous chanter et jouer la musique qu'on apprend aujourd'hui Merci Tiro. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note de la septième mesure commence avec Do, avec la main gauche. Ensuite, la main droite, Mi. Tous les deux, on utilise le deuxième doigt. Ok Do, Mi. Juste une chose à faire attention. La septième mesure, on a fait comme ceci. Mais quand on a appris la troisième mesure, on avait appris comme ceci. Sol, Mi, Mi. C'était le premier. Fa, Ré, ré, ça vous connaissez bien, c'est après Do, ré. On a mis le pouce juste après Do. Mais aujourd'hui, Sol, Mi, Mi, Fa, Ré, on Ensuite, Do, Mi. Ce n'est pas Ré avec le pouce, c'est directement Do, Mi avec le deuxième doigt sur le Mi. Ok Juste à noter. Alors, j'avance. Do, Mi pour aujourd'hui, c'est Do, Mi. Juste les deux notes, on va répéter cinq fois. DO MI, première fois, DO MI, deuxième fois, DO MI, troisième fois, DO MI, quatrième fois, DO MI et cinquième fois. Ensuite DO MI, la main droite et continue à monter sur le sol. Et quatrième doigt. Do, on saute, Mi, et puis ça saute encore, Sol. Cela donne comme ceci. Si, si. Do, Mi, Sol. OK? Maintenant, on va répéter cinq fois. Do, Mi, Sol. Première fois. Do, Mi, Sol. Deuxième fois. Do, Mi, Sol. Troisième fois, do, mi, sol. Quatrième fois, do, mi, sol. Et cinquième fois. Maintenant, la note suivante, c'est il suffit de répéter même note que la dernière note. Cela donne do, mi, sol et sol. Ok? Encore une fois, do, ensuite mi, ensuite sol. Et puis répétez même notes, ok? Maintenant, on va répéter cinq fois. Do, mi, sol, sol. Très bien. Première fois. Do, mi, sol, sol. Deuxième fois. Do, mi, sol, sol. Troisième fois. Do, mi, sol. Seul, quatrième fois. Do, mi, sol, sol. Très bien les enfants. Ensuite, ça retombe sur le mi avec deuxième doigt. Do, mi, sol, sol. Jusqu'à là, vous avez bien compris. Maintenant, ajoutez mi avec deuxième doigt. Comme ceci. Ok Allez, retour. Ok Do, mi, sol, sol, mi. Ok Jusqu'à là, on va répéter cinq fois. Do, mi, sol, sol, on revient. Mi. Très bien, première fois. Do, mi, sol, sol, mi. Deuxième fois. Do, mi, sol, on répète. Et on revient. Mi. Troisième fois. Do, mi. Sol, sol. Mi. Quatrième fois. Do, maintenant la dernière fois. Courage. Sol, sol. Mi. Très, très bien. Maintenant, avant de terminer le cours, on va avoir les sept mesures qu'on a apprises. Cela donne Sol mi mi i fa ré ré maintenant la main gauche do et puis la main droite ça monte ça monte encore ça ça répète ça attention le rythme ça ça recommence comme le début mi i fa ré ré maintenant la dernière mesure do mi Sol, sol, mi. Très bien Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain